Alors je choisis, je sois je... <rire> Alors je recommence. Bonjour, je suis Denis Lapierre. Je suis scénariste de bande dessinée et en ce moment principalement, je m'occupe de Michel Vaillant. Alors, je suis devenu co-scénariste parce qu'on me l'a demandé. Josélie Boquet qui devait s'occuper de la série euh, savait que j'avais écrit ma première série, mon premier travail de scénariste, c'était Morocaldi. Et Morocaldi, c'est un jeune pilote automobile. J'ai dit oui tout de suite évidemment. J'étais vraiment un vrai lecteur passionné de Michel Vaillant. Et la première chose dont on a discuté avec Philippe, c'était la mort de Jean-Pierre. Et à ce moment-là, je me suis dit, je fonce. Parce que si le fils de Jean Graton met sur la table la possibilité qu'un des personnages principaux de la série pourrait disparaître, c'est qu'il est prêt à beaucoup de choses. C'est qu'on a un champ d'investigation et d'ouverture scénaristique très intéressant. Et donc, ça vaut la peine d'y aller. Alors oui, j'étais un, un fan. Moi, j'étais abonné au journal Tintin, J'étais pas abonné au journal Spirou quand j'étais petit. Et, euh, ah ben oui, mais ça n'empêche que j'ai quand même fait, après <rire> ma carrière chez Dupuis. Quand j'avais 10-12 ans, je faisais des bandes dessinées et je recopiais des cases de Michel Vaillant pour refaire des histoires. Et ça, personne ne le savait quand on m'a proposé de, de scénariser la série. Je ne choisis pas les, les courses. On a quelqu'un dans l'équipe de Michel Vaillant qui s'appelle Jean-Louis Daugé. Et, euh, et cette personne qui est un vrai couteau suisse du sport automobile nous permet de rencontrer des pilotes, d'aller sur des circuits euh, de rencontrer euh, des dirigeants d'écurie de, euh, et nous permet de rentrer dans le monde du sport automobile d'une manière euh, tout à fait VIP je dirais ce que tout, peu de personnes peuvent faire et donc ce sont tous ces accès là qui nous donnent envie après et qui nous donnent la matière à faire nos histoires et, et le récit de Michel Vaillant Elle a aussi une petite <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <rire> Bravo Ça fait du bruit Oui C'est magnifique c'est incroyable. Oh, ça c'est mignon. Vous le connaissiez, mon amour du chocolat Au moins, je pourrais dire j'ai une Porsche.